Savez-vous qu'à partir de miso, on est capable de créer une sorte de fromage de tofu fermenté Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une sorte de fromage de tofu fermenté à base de miso. Le miso, c'est bourré d'enzymes, et si on le badigeonne, ce bloc de tofu avec du miso, eh bien, les enzymes du miso vont manger, transformer le tofu petit à petit et on va se retrouver à la fin avec une sorte de fromage un petit peu à tartiner ou à trancher qui est vraiment terriblement bon. Ça se dévore tout seul. On prend un bloc de tofu qu'on presse pendant une douzaine d'heures. L'excédent d'eau va, va s'en aller. Vous le retirez et vous vous retrouvez avec un bloc de tofu relativement sec. Ensuite, on prend un coton à fromage, un tissu mousseline un petit peu et on va entourer notre bloc de tofu complètement et on va le badigeonner de miso. Là on a besoin à peu près de une tasse de miso par bloc de tofu. Euh, faites vraiment bien attention d'en mettre partout, euh, l'idée n'est pas d'en mettre énormément mais c'est surtout que tout votre bloc de tofu soit recouvert. Maintenant que j'ai bien recouvert euh, le tofu avec du miso, bien sûr, je me suis assuré que tout soit bien recouvert. Il ne faut vraiment rien laisser de visible comme tofu. Euh, N'hésitez pas à rajouter une bonne couche de miso. De toute façon, ce n'est pas une perte parce que le miso, après ça, vous allez pouvoir le réutiliser. Euh, si vous avez le choix entre plusieurs misos, prenez un miso un peu plus doux euh, que plus fort parce que votre, euh, votre tofu va prendre un petit peu la saveur, même si la mousseline couvre un petit peu, mais il va quand même goûter le miso. Maintenant que c'est fait, on va refermer le plat et je vais le mettre au frigo pendant un, deux, trois semaines. Plus il va être longtemps au frigo, plus le tofu va devenir mou, en quelque sorte. Et peut-être même un peu plus crémeux. Euh, donc c'est certain qu'un mois, un mois et demi, ça ne donnera pas le même résultat que deux semaines. Euh, c'est vous qui choisissez le temps. Mais surtout, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'excès d'humidité. Donc, Ouvrez-le toutes les, toutes, les, toutes les semaines à peu près pour regarder s'il y a pas un pain d excédent d'humidité. S'il y en a trop, vous prenez un petit chiffon très très propre pour l'enlever l'excédent d'humidité. De faire trois blocs, c'est vraiment pratique parce que ça se fait bien tout d'un coup. Et puis vous pouvez en prendre un premier pour le manger, puis laisser les deux autres pour une prochaine fois. Trois semaines plus tard, je viens de sortir mon, euh, mon plan et je vais pouvoir tester un premier bloc. Hop. Donc là, la première chose, c'est que je vais récupérer le miso et je vais le mettre dans un plat. Ça va me servir pour faire de la soupe au miso ou n'importe quelle préparation à base de miso. Et donc voilà mon bloc de, de tofu à fermenter et commence à se trancher un petit peu comme on pourrait trancher un, un fromage et euh, c'est très très bon. Ce qui est vraiment intéressant c'est que c'est d'une part c'est super bon, ça se différemment que du tofu normal parce que vous n'avez pas besoin de le faire cuire, vous pouvez l'utiliser sur du pain comme du fromage à tartiner. et ce qui est vraiment le fun, c'est au niveau nutritionnel, c'est que le, le soja, qui de base n'est pas très très digeste, ben, d'un seul coup, avec la transformation des enzymes, devient super digeste. Donc vous avez une protéine végétale très très digeste, très bonne à la santé. Et euh, voilà, j'adore ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Euh, N'hésitez pas à écrire des commentaires, liker la vidéo, la partager à vos amis. Et puis, euh, bonne fermentation